au moins la moitié de la consommation d'énergie pourrait être actuellement évitée. En vivant toujours de la même façon, en enlevant tout ce qui est, je dirais, superfétatoire, ce qui est inutile, mais en fait qui ne nous dérange pas. On a découvert un, un, un gisement d'énergie que personne ne voyait alors qu'en plus il était absolument tout autour de nous. Ce gisement d'énergie c'est un gisement d'économie d'énergie et donc l'idée de base elle est de dire mais repartons à la source avant de produire et donc de produire toujours plus, regardons s'il ne faut pas consommer moins et en même temps consommer mieux. Il faut partir maintenant vers une société sur laquelle demain les énergies seront des énergies de flux et pas de stock. Autrement dit, des énergies qui se renouvellent euh, régulièrement et non pas des énergies qu'on va venir piocher dans la terre. on a fait un truc très osé, avec le, avec le recul, qui est de dire, ben voilà, on monte un scénario pour la France. Alors, ça a été un premier scénario qui a été réalisé en 2003, et puis après, derrière, on a refait cet exercice en 2006, puis ensuite, de façon beaucoup plus élaborée, sur un scénario qui est sorti fin euh, 2011. Le deuxième niveau, c'est celui de l'efficacité énergétique. Là, est-ce qu'on peut imaginer que, euh, pour construire la machine à laver, on ait moins d'obsolescence euh, en face, appelle à beaucoup plus de réparabilité. On est toujours sur une croissance euh, forte, euh, recours aux fossiles, au nucléaire, etc. Et visiblement, on s'est dit, c'est pas ça. C est, c est... Là, on est sur des impasses. Et or, nous, on a un certain nombre de choses à dire, c'est la différence entre finalement euh, une société qui, qui nous mène directement à l'iceberg du, du Titanic et puis une société plus, plus équilibrée, euh, plus responsable, et c'est celle-là sur laquelle j'essaye de travailler. Plusieurs d'entre nous ont été très très actifs dans le, le débat qui a eu lieu au début de l'année dernière sur la, la transition énergétique. Sept mois de débat durant lequel on a présenté notre scénario, on l'a débattu, il a été mis sur la table. Euh, donc euh, ouvert à la critique, il a fallu y répondre dans des auditions, etc. Et je crois qu'on peut dire qu'on ressort de ces sept mois avec un scénario qui, qui, a, qui a vraiment bien tenu le coup sur le plan euh, énergétique et qui commence à, à gagner de plus en plus de points sur tous les autres plans, qui sont des plans sociaux, sur l'emploi, sur l'économie, sur la faisabilité, etc. On a participé aussi assez fortement au Grenelle de l'environnement, ça montre... Euh, la puissance d'une bonne idée. Euh, on a à Négawatt aucun moyen, aucun moyen financier, sérieux. Enfin, là on ne peut pas lutter là-dessus. Hein. On est un peu comme David devant Goliath. Quoi. Mais David, il avait une fronde. Et David, il a tapé exactement au bon endroit. Là. Évidemment, il y a beaucoup de réticences. Elles sont situées dans le conformisme, dans le « j'y crois pas », euh, euh, chez les climato-sceptiques, euh, chez les gens qui disent « à quoi bon euh, ?», l'aquabonisme, donc, dans l'institution, dans euh, les gens qu'on dérange, dans euh, ceux qui euh, ont tout intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Il faut comprendre la personne qui est en face. Et quelles sont ses logiques Quels sont ses ressorts euh, Pourquoi il fait ça euh, Est-ce qu'il y a des failles euh, Est-ce qu'il y a aussi des arguments euh, qui feraient que, par exemple, eh bien, euh, on peut montrer que s'il n'y a pas de changement, eh bien, ces gens-là vont être dans l'impasse demain